Alors une fois, je suis allé à Paris. Et j'ai vu ça. Ouais, enfin moi aussi je peux le faire, hein. Hey. Ouais, pas ben aussi, c'est parce que je suis malade. Mais c'est quoi ta maladie Je ne bouché. Alors, salut à tous, et bienvenue dans ce top 1 des raisons d'aller voir Royal Corgi. Et enfin, dernière raison d'aller voir Royal Corgi. C'est le seul film où tu peux voir Donald Trump se faire mordre dans les couilles. J'ai fait une très grosse bêtise. Oh je crois bien que ceci est à vous. Et voilà, c'est la fin de ce top 1 des raisons d'aller voir Royal Corgi. Alors voilà, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, partage, commentaire, toi-même tu sais, et surtout regarde de quoi le film Le petit bonhomme en bouce, qui